L'exposition Sous le motif, les structures de l'abstraction 1952-2022 permet au fond un parcours de, cette, de ce paysage, de cette sensibilité, spécifique au XXe et au XXIe siècle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'art abstrait avant 1900. Cette nouveauté, d'une certaine manière, mérite encore aujourd'hui d'être examinée. Les collections de la Société Générale, qui sont d'une ampleur considérable, m'ont permis, au fond, de glaner et de repérer des œuvres tout à fait emblématiques de cette histoire chez des artistes d'une de, de, grande importance, Qu'ils soient historiques comme Soulage, Zaouki, Sonia Delaunay ou plus contemporains comme Philippe de Crozanne, Véronica Janssens, Edith de Kint, Namat Sabar. On a des, un parcours finalement qui va rassembler, rassembler de très nombreuses générations autour de cette idée fondamentale de la non-représentation, du refus de la mimésis et aussi de l'idée qu'on va aller regarder finalement derrière ces formes abstraites. Au fond, qu'est-ce que cache euh, cette, euh, cette apparence, euh, soit géométrique, euh, soit euh, gestuelle, euh, soit monochrome, soit polychrome, euh, soit sculpturale, soit euh, picturale, soit euh, filmique, euh, sous différents supports, différents médiums On va voir finalement, euh, on va essayer d'aller regarder donc sous le motif, hein, qui est un détournement de l'expression « sur le motif » qui consistait, pour les peintres impressionnistes, à aller euh, dans la nature avec le chevalet, euh, les pinceaux, et les tubes de couleur sous le bras, euh, capter le motif le plus directement possible. Ici, sous le motif, détourne cette expression pour inviter euh, le regardeur, le spectateur, l'observateur à regarder finalement euh, ce que euh, ce feuilletage de formes euh, présente. Essayez d'aller regarder au-delà des formes, sous les formes, pour euh, en comprendre la logique. Euh, les objectifs, les finalités, les sources aussi. On va, selon les artistes, avoir recours, euh, je sais pas moi, à la, à, à la musique, euh, à la science, euh, à la sociologie parfois, à la phénoménologie de la perception, à l'humour chez certains d'autres artistes, au hasard, aux mathématiques, à, à la physique. Tout ça euh, finalement euh, nécessite d'être euh, explicité et nécessite d'être mis en valeur pour comprendre au fond cette richesse que beaucoup nient encore à l'art abstrait qui ne serait qu'à. Un assemblage comme ça de formes euh, colorées euh, sur, un, sur un fond, montrer euh, finalement la, la complexité de ce langage qui euh, par moments, malgré les points communs entre tous ces artistes, euh, ressemble à une joyeuse tour de Babel et que il y a au fond presque autant de diversité dans l'art abstrait que dans l'art figuratif, si euh, cette opposition est encore totalement euh, valable. Je pense qu'au fond les deux se nourrissent euh, l'un de l'autre mais euh, dans le cadre de cette exposition c'est du côté de la non-représentation que nous allons regarder.